heureuse, si heureuse. C'est moche comme phrase. Puisque je vous retrouve pour vous présenter Prout. Oh oui, je parle de toi, mon amour. Bonjour Prout. Bonjour à la Kim. Oh mon amour. bonjour. Je suis si gaga de toi. Je vous l'ai montré plein de fois sur Instagram et vous avez été très nombreux à me dire mais d'où vient ce petit être trop mignon Comment s'appelle-t-il Comment l'as-tu adopté Je vais répondre à toutes ces questions ici. J'ai l'impression que ça résonne énormément. Me mange pas le genou, ça ne se mange pas le genou. J'espère que le son ne vous dérangera pas trop parce que j'ai perdu la carte SD de mon micro. Je ne peux pas filmer dans la pièce où je filme d'habitude parce que ce chat est complètement... Oh, tu me fais un check Et euh... et il est en train de m'attaquer. T'es tout énervée, t'as dormi toute l'après, mais il faut que quand je filme, tu sois énervée. Si vous me suivez régulièrement, vous savez qu'avec mon copain, on avait l'intention d'adopter un chat depuis euh, un long moment. En fait, ça fait un an et demi qu'on sait qu'on va habiter ensemble et ça fait un an et demi qu'on sait qu'on veut adopter un chat. On s'était toujours dit, on adoptera quand on aura vu si on peut gérer le budget, quand on aura bien emménagé déjà et on s'était dit qu'on adopterait à la SPA. Mais le petit Prout ne vient pas de la SPA et ça fait aussi un an et demi qu'on sait qu'on veut l'appeler Prout. Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste parce qu'on est débile. Il y a longtemps, c'était sous une de mes vidéos quand j'avais dit que mon chat s'appellera quand j'en aurais un. Il y a quelqu'un qui m'avait dit c'est de la maltraitance animale Il y a bien des gens qui appellent leur chat Misty Gris, euh, Tigrou euh, Cacahuète, euh, Ouragan euh. Il y a un d'entre vous qui m'a dit que son chat s'appelle Sleep. Donc euh, non mais selon cette personne en même temps il fallait que l'animal ait forcément un prénom d'humain donc je, je, je ne comprends pas. En tout cas il porte très très bien son prénom donc à la base on voulait adopter à la SPA comme je vous en avais déjà parlé Sauf que en fait on, on est allé 3-4 fois dans une SPA On est allé voir les chats plein de fois pour voir s'il y avait un feeling qui se créait avec l'un d'entre eux Et des deux côtés donc pour nous mais aussi pour le chat Mais non mais m'attaque pas T'as encore perdu tous tes jouets Quand celui-là il a pas fait long feu non plus hein Ah ma chaussette Bref, cette petite histoire commence par les vacances de la Toussaint. Aux vacances de la Toussaint, mon copain a deux semaines de vacances alors que moi je n'en ai qu'une. Et on avait dit qu'on rentrerait à Rennes, puisque vous le savez, je suis de Rennes, nous sommes actuellement à Besançon. Bref, qu'on rentrera à Rennes pour voir nos familles. Il est donc rentré une semaine plus tôt que moi. Pendant la semaine où j'étais toute seule, je crois que c'était trois jours après son départ, euh, je reçois de lui une photo de ce petit être qu'il a trouvé dans la rue, en fait, devant chez ses parents. Petit chaton qui avait l'air d'avoir envie de beaucoup de câlins et qui avait l'air également d'avoir très faim. Et en fait, chez les parents de mon copain, il y avait un chat avant et du coup, il a rouvert la chatière du garage au cas où le chaton avait envie d'aller dans le garage. Le lendemain matin, il se réveille avec le chaton dans son lit. En fait, c'est tout simplement ses parents qui il l'avait remonté. Le petit chaton avait l'air d'avoir très faim et d'avoir envie de beaucoup de câlins. Donc euh, mon copain me dit Je sais pas quoi faire, euh, nani nana, Je lui dis Bah déjà, nourris-le et après, emmène-le chez le vétérinaire pour voir s'il est pucé et pour le ramener à ses propriétaires. Ce petit chaton avait droit à du jambon et du thon au petit déjeuner. Un vrai petit prince, hein. Le vétérinaire regarde s'il si est pucé et il n'avait pas de puce. Pas de puce, euh, la puce électronique. Donc, du coup, bah officiellement, il appartenait à personne. Mon copain donne quand même ses coordonnées au vétérinaire et dit si jamais quelqu'un vient ici et demande un chaton roux, qui m'appelle. Le vétérinaire lui dit juste bah écoutez, il doit avoir environ 4 mois. C'est un mâle non castré. Bon, ça, on l'avait vu à ses Enfin bref, mon copain prévient le vétérinaire qu'on va le garder en attendant. Tous les jours, mon copain disait je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Je lui disais bah écoute, euh, pour l'instant, si t'as pas de nouvelles du vétérinaire, t'as qu'à t'en occuper et puis une fois que je serai à Rennes on verra Petite précision, je dis Rennes, sauf qu'en fait c'est pas un Rennes. On habite dans une, enfin nos parents habitent dans une toute petite ville. Donc en fait dès qu'un chat ou un chien est perdu, honnêtement ça se sait tout de suite, le bouche à oreille et il y a des affiches partout dans la petite ville. Vraiment moi à ce moment-là je me suis dit dans 2-3 jours on va avoir plein d'affiches partout, on va pouvoir le rendre à ses propriétaires. Vient mon tour de rentrer à Rennes. Donc ça faisait déjà à peu près euh, 3-4 jours que, on avait... que mon copain avait trouvé ce... ce petit château. Et effectivement je me dis bah c'est bizarre, il y avait toujours pas de nouvelles. Euh, mon copain entre temps regardait tous les jours sur Pet Alert et sur toute les pages Facebook et applications possibles inimaginables de chats perdus, chiens perdus, enfin animaux perdus, euh, trouvés, etc. Et il bah, y avait zéro nouvelle, aucune affiche dans la ville. Et j'ai dit à mon copain, bah, écoute, tous les jours, on va aller dans euh, le supermarché, on va aller dans les boulangeries, etc. de notre ville, parce que bah, c'est là qu'on voit tout le temps des affiches de chats perdus, etc. Je me dis, s'il y a quelque chose à trouver, c'est là-bas. Au bout d'une semaine, à avoir ce petit chaton, mais il restait quoi, 5 jours euh... Avant qu'on rentre quoi, à Besançon, mon copain et moi, on commence à se dire, « Bon, imagine, on ne retrouve pas ses propriétaires. Qu'est-ce qu'on fait ?» Là, j'ai dit, « Bah, écoute, on va voir avec le, vétéri le vétérinaire. » Parce que ça veut dire que du coup, on va se taper 8 heures de bagnole avec le chaton. Est-ce que c'est bon pour lui Qu'est-ce qu'on fait Enfin, on n'en savait rien. J'examine, je, entre guillemets, le petit prout et je vois qu'il est plein, plein, plein, plein plein de puces. Donc je me dis, bon, il est pas traité contre les puces, il est donc probablement pas vermifugé non plus. Je dis à mon copain, écoute, ça serait quand même bien qu'on aille chez le vétérinaire acheter au moins ça. Donc on retourne avec le petit chat, elle re-regarde s'il a pas une puce électronique, pour être sûre à 3000%, elle regarde partout, non, il y en avait pas, pas tatoué. Elle nous enfin elle le pèse, elle nous donne ce qu'il faut pour le vermifugé et l'antipucé. Et elle nous dit, écoutez, euh, on, en fait, on lui demande cash, on fait... Enfin, qu'est-ce qu'on fait de ce chat, ça fait une semaine et demie qu'il est porté disparu, c'est quand même bizarre. Et elle nous regarde, elle nous dit honnêtement, déjà c'est bizarre qu'un chaton à cet âge-là soit dehors, c'est très étrange, ça voudrait dire que peut-être qu il s'est enfui de chez lui, sauf qu'il bah, y aurait forcément eu des petites annonces, etc. Donc elle trouvait ça très étrange, elle nous a dit écoutez, de toute façon maintenant, quand vous allez partir, vous avez trois possibilités, soit vous l'emmenez à la fourrière, soit vous l'emmenez à la SPA, soit vous l'adoptez officiellement. Elle ne pouvait pas l'abandonner Donc vous vous en doutez, on a décidé de le ramener ici à Besançon et de l'adopter. Voilà la petite histoire, je vous l'ai fait en très très raccourci. On a vraiment fait, comme je vous dis, plusieurs démarches pour essayer de retrouver ses propriétaires. On n'a rien trouvé. On en a parlé avec plusieurs personnes et plusieurs théories sont venues à nous. Vu que c'était les vacances de la Toussaint, soit les gens sont partis en vacances... Et l'ont euh, tout simplement laissé dans la rue parce qu'ils savaient pas quoi en faire. On saisit aussi, c'était peut-être un chaton de la portée euh, d'une chatte. Et les propriétaires de cette chatte ont essayé de le donner, mais ils ont pas réussi à le donner. Parce que vous le savez, les chatons, il y en a à tire-larrigo, je vous en supplie, stérilisez vos chats. Il y en a à tire rigo et euh, bah au bout d'un moment, tu n'arrives pas à les donner, donc ils l'ont tout simplement abandonné. Ou alors, il est parti de chez lui et les gens n'en ont rien à faire. Ou alors, on n'a pas vu les annonces qu'il fallait, mais je vous dis, on a tellement cherché que... Ça nous obsédait quoi, parce qu'on voulait pas le voler à quelqu'un normal. On l'a donc ramené à Besançon, il a fait 8 heures de voiture avec nous, je peux vous dire que 8 heures avec un chaton. Je pensais que ça allait être horrible et il a été mais merveilleux. Seulement la première heure, il a pas arrêté de miauler. puis j'ai cherché des astuces sur internet pour le calmer. Ça a marché à merveille. Donc voilà, il est donc maintenant officiellement à nous. On l'a emmené chez le vétérinaire, il a été vacciné, on lui a mis une puce électronique à notre nom et à notre adresse. Euh, et il va bientôt se faire couper les coucougnettes. Parce que pourquoi il faut stériliser vos chats J'avais vu un article qui disait que stériliser un chat, ça sauve 100 chats. Puisque eh ben, les mâles, s'ils gardent leurs coucougnettes et qu'ils sortent, ils peuvent faire l'amour avec plein de petites chattes et procréer plein de chatons qui vont ensuite peut-être être tués ou abandonnés ou des chatons errants. Et si votre chat n'est pas stérilisé, bah, elle peut avoir des portées tout simplement. Et après les gens bah, ils disent « Oh mais c'est pas grave, au pire on les tue les chatons <rire> !» Ce petit loulou a maintenant 5 mois Il est très très bien portant Il est très en forme <rire> Trop en forme Tu te lâches les pieds mon amour Mon bibi d'amour oh mon amour. Bon au niveau de son caractère Il y a beaucoup de choses à dire sur Prout Déjà c'est un chaton donc il est très très joueur Mais vraiment très très joueur, la vétérinaire là d'ici quand elle l'a vu elle nous a dit vous avez un chaton très dynamique, C'est normalement les chats ou les chatons ils ont des quarts d'heure de folie, non lui, lui c'est des trois heures de folie minimum il dit rien, déjà ça c'est une particularité pour un chat il adore qu'on le porte tu adores qu'on te porte oui tu aimes ça, tu de la croquette c'est pas normal pour un chat, ça! C'est aussi un chaton qui adore l'eau. Genre, quand je me douche, à peu près à chaque douche, il me rejoint. Il a un problème. On a un tapis de bain qui prend la floc, qui n'est jamais sec, il est tout le temps trempé. H24, ce tapis de bain d'ailleurs, c'est de la merde, il faut que je le change. Et il adore se coucher dessus quand il est trempé. Après, il ressort de la salle de bain tout mouillé, mais il adore ça. Il dort dans les encore mouillé. Quand on lui met de l'eau sur la tête, il s'en fout. Il adore aussi boire avec nos verres, dans nos verres. Alors qu'il a une gamelle pleine d'eau, mais non, c'est plus drôle de boire dans nos verres. Et on aurait dû en fait l'appeler ronronator parce qu'il passe littéralement sa vie à ronronner. j'ai j'ai Oh mon bébé Ouais on aurait vraiment dû l'appeler ronronator. Des fois tu le regardes juste et ronronne, il est content que tu le regardes, que ton attention soit portée sur lui. C'est un chat chien en fait, vraiment quand je rentre le soir et qu'il a été tout seul toute la journée, ouvres la porte et il arrive en courant et en ronronnant et en se frottant à toi, il te fait la fête. Il veut que tu le portes et tu dis « Oh mon bébé, je t'aime tellement !» On a acheté un arbre à chat aussi, j'avais tellement peur qu'il ne l'utilise pas parce que lui, un bout de plastique lui suffit pour s'amuser. Mais en fait, il passe sa vie dedans et il est tellement mignon à jouer dans son arbre à chat ou à dormir en petite boule. Mais je l'aime trop ce chat. Il a déjà plein de jouets, hein. il a déjà au moins 5 jouets, si ce n'est plus. En fait, avez... peut-être que tout ce que je suis en train de vous dire, vous allez me dire c'est normal. Et je suis trop gaga. Bon, Par contre, des fois, à 3h du matin, il nous réveille en nous mordant les gros orteils. Hein. Il a un problème avec nos orteils, par contre. Oh La lumière est face à moi. Donc voilà cette petite présentation sur Prout. Je ne sais pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre, à part vous dire qu'il est tellement mignon et n'abandonnez pas vos putains d'animaux. On culpabilise beaucoup de ne pas avoir adopté la SPA, mais bon, après, je pense que c'est quand même bien ce qu'on a fait. N'allez enfin, pas laisser ce petit être dans la rue ou à la SPA je voulais juste de l'amour, toi, mon petit prout. Donc voilà pour cette petite vidéo. Vous vouliez absolument que je vous le présente quand je vous en ai parlé sur Instagram. Donc euh, je suis très contente qu'il fasse partie de notre vie maintenant. C'est vraiment c'est le fils de la maison quoi. Il est tellement pourri gâté et on est tellement gaga. N'oubliez pas que si jamais vous voulez adopter un animal, ne le prenez pas juste parce qu'il est mignon. Et prout a envie de jouer avec la caméra. Mais non mon amour. Ah oh, mais non mais prout tu pues du cul. <rire> N'oubliez pas que c'est surtout beaucoup de responsabilités, également beaucoup de frais et que ça demande beaucoup de temps et d'attention également. C'est pas rien d'adopter un animal, ne le prenez pas juste parce qu'il est mignon, c'est si pour l'abandonner dans un an, euh, ça ne sert à rien ou de juste mal vous en occuper, de pas l'emmener chez le vétérinaire, de... de de pas assez le nourrir ou que sais-je. Non, vraiment, ça ne sert à rien autant de pas adopter, clairement. C'est des frais, hein. euh, rien que nous, là, on va en avoir pour pas mal de frais entre les vaccins qu'on a dû faire, la, stér la stérilisation qu'on va faire, le vermifuge, les antipuces, les contrôles, la puce ou que sais-je. Et encore, il n'a pas de souci de santé. Tout ça, c'est genre du, du basique. N'oubliez pas que c'est tout ça aussi un animal. Ça fait aussi beaucoup de bêtises quand c'est chaton, même si on trouve ça très mignon quand on les voit et après on se dit « Oh, on le ramène à la maison. » Ça fait aussi beaucoup de bêtises. Et ils ont besoin de jouets, des choses pour les stimuler, des choses pour être heureux comme, je sais pas, un arbre à chat par exemple. Euh, donc ils ont besoin de tout ça. Je tenais aussi à profiter de cette vidéo pour vous dire tout ça. On ne connaît pas vraiment l'histoire de Prout. Euh... Parce que, bah voilà, il a été trouvé dans la rue. Sur ce, je vais vous laisser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment à la cool, domoli. Et, euh... et on me demande souvent si du coup les vidéos mises ou pas vont reprendre. Bah du coup, oui. Je vais en profiter pour le pourrir gâté. Hein, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao